Euh, 3 tonnes sur moi ça ferait mal <rire> Et bonjour à tous et bienvenue dans ce... dans ce dans cette vidéo débat Une vidéo Une vidéo Débat Débat Bienvenue dans cette vidéo débat où on va débattre donc de la nouvelle game roll La game roll numéro 5 et Je suis en compagnie de Petit Biscuit-59 Oui, bonjour Et de Secretary Bonjour Et euh, ben, on va vous présenter un petit peu Petit Biscuit-59 Qui est le modérateur ainsi que le judge sur les Yugi samedi <rire> Si on veut. Et un joueur Yu-Gi-Oh! très expérimenté hein, depuis combien <rire> de temps tu veux Yu-Gi-Oh! Depuis un an! <rire> non, mais, euh, non mais vraiment depuis un an, sinon c'était des jeux. De, Vraiment méta depuis un an et avant, euh, ouais, ouais, euh, Voilà jouer va dire sur les jeux et sur euh, des jeux de Et Secretary, la même chose si je dis pas de bêtises, depuis un an aussi. Hein. Ouais, un an que j'ai commencé. Et depuis elle a plus de cartes que monsieur. Et que vous deux réunis. Aussi! <rire> <rire> Il ben y, y en a qui foutent leur pognon et qui payent rien, et il y en a d'autres qui... Qui paient Il y en a qui galèrent pour vivre, et d'autres... Exactement. Oh, et donc on va parler de cette Game Roll 5, et donc des trois grosses news qui sont sorties, euh, pour faire les gros points... Ah, je vais me mettre comme ça Oh, ça lui <rire> <rire> euh, Non, faut trouver une position. Ouais, non, ça va comme ça, voilà. Ouais, ouais c'est bien comme ça, faut pas que je fasse un trop gros vent. Et euh, du coup, donc les trois gros euh, titres de cette, de cette Game Roll, c'est euh, le premier, les changements concernant le, le, le master game. Enfin euh, bah ouais, les, les règles avec les monstres et Ouais voilà le, la, la règle principale qui va changer donc euh, en tournoi et euh, la façon de jouer, le nouvel animé et le, le, le, le, le, le, les, les nouvelles cartes qui vont sortir et la nouvelle fonctionnalité, enfin la nouvelle façon de jouer. Ouais. Comment ça s'appelle Le Rush duel. Joue. Bien. Ouais, On commence par l'anime donc l'animé, qu'est-ce que t'en penses euh, C'est... Vu ce qu'on en a vu, ça risque vraiment d'être basé pour les enfants et pas vraiment pour les joueurs déjà bien expérimentés dans le jeu actuel. Mm -hmm. Du coup, euh, voilà. D'accord, ok. Euh, Marine Bah, je pense un peu pareil. Ça a pas l'air orienté... Euh... De notre génération, enfin pour notre génération, mais du coup, ce qui est positif, c'est que ça va ramener des jeunes, oui. renouveler, euh... je, je pense que un petit relancer peu... la main. Oui, ouais. voilà, je pense que c'est un ouais. petit peu l'objectif avec cet animé, c'est de, de, de toucher les plus jeunes et de les faire venir à nouveau maintenant euh, sur Yu-Gi-Oh! Sachant que Yu-Gi-Oh! c'est un jeu qui est très joué par des personnes qui ont un âge assez avancé, pas des vieux non plus, mais euh, la moyenne, je pense 30 que, Voilà, la moyenne, moyenne c'est 20-30 ans, euh, voire peut-être même déborder sur 40, mais. Enfin, euh, entre 20 et 40 quoi. Tandis que des jeux comme Pokémon vont plus être pour les plus jeunes et je pense que Yu-Gi-Oh a à nouveau un marché à prendre sur les plus jeunes parce que ben... Déjà les bah Pokémon euh, c'est de oui. la merde, le dernier déjà, enfin le dernier, il hein. y a plus grand chose. C'est bah, ça En vrai faut, faut voir ce qu'ils vont faire avec Gala, euh, parce qu'il n'y a pas encore l'animé mais celui Soleil et Lune, déjà que le jeu, on va lui dire honnêtement naze là il faut vraiment qu'il remonte le truc Pokémon mais ça va être compliqué le jeu naze de Galar c'est lequel le Galar non Galar c'est la nouvelle génération qui va arriver d'accord mais euh, la version Soleil et Lune comme le jeu ça euh, c'est naze ah l'animé ah, là c'est le où Sacha il y a une moustache oui ah non mais oui donc, il y a juste à avoir les critiques même les enfants même euh... si c'est la première fois officiellement qu'il gagne la Ouais mais est-ce que ça attire pour autant euh, plus les jeunes Enfin moi je mon petit faire ouais, hein. les cartes, oui, parce qu'il y a toujours des jeunes qui continuent de regarder okay. Mais euh, le principe c'est que Yu-Gi-Oh aujourd'hui en Master Roll C'est impossible pour un gamin de comprendre toutes les spécificités et de réfléchir à toutes les techniques etc C'est injouable C'est sûr qu'il faut bien s'y concentrer pour essayer de... de faire des bons résultats Après c'est sûr que quand on est petit, c'est pas vraiment la priorité Ouais clairement Clairement, clairement, après, euh, l'anime graphiquement, euh, ça passe. Hein. Ça fait très ouais. euh, jeu vidéo, en fait, dans le design. Ça fait, ça fait très un peu euh, pas de euh, cartoon. Ouais, mais euh, ça peut passer dans du guio, même si là, on, on a su que c'était carrément une nouvelle équipe qui, qui faisait le, bah, le, enfin l'anime. Faut espérer que ça reste euh, sérieux et pas que ça parte un petit peu comme la dessin animé qu'on voit aujourd'hui à la télé en mode ah, on est tout petit quoi. En mode pied. Ouais. <rire> T'as la chance j'avais pété <rire> euh, Ouais ouais non graphiquement moi je trouve que ça, ça, ça a son charme. Je sais pas après en fait quel ton va être donné sur la série. Est-ce qu'on va être sur du un peu 5D, un peu sombre malgré euh, des graphismes, si et des motos et tout ça peut plaire à plus de monde, mmh. mais je pense que ce sera comme euh, la plupart des animés pour eux, enfants. Euh, ça sera vraiment une bande d'amis ou quoi, qui avec un seul antagoniste, euh, qui va va chercher son monde et puis voilà. Ouais. Après j'espère que je me trouve. Toi Marine, t'en penses quoi graphiquement? Je sais pas, ça m'a pas perturbé plus que ça les graphismes. Après là j'ai plus vraiment les images en tête, mais ouais, ça, pas, ça reste euh, du Yu-Gi-Oh! donc pas, ça sort pas de, de, de l'esprit et de, des habitudes. Oui c'est vrai, ça reste un esprit. Faut pas oublier que mon Yu-Gi-Oh! un manga aussi à la base, donc euh, c'est normal qu'aujourd'hui il y a certains animés qui prennent soit ce côté un peu plus réaliste ou ce côté un peu plus cartoon. Mmh. Donc euh, Ok bon pour bon, le après on n'a pas tellement d'infos si ce n'est les personnages sûr, tout ça même. donc euh, voilà bah, je crois qu'on ne met pas les noms si si les noms ils ont j'ai vu sur l'empire Empire, Empire ah, ah, lama ils sont affichés les noms voilà on vous affichera une voilà ensuite bah les nouvelles cartes du coup bah, oui, les nouvelles cartes pour le roche duel le roche duel, duel. Attends, bon, on va commencer par la fille Marine ah encore une fois euh, ça semble ciblé un public jeune mm -hmm. donc encore une fois c'est bon pour euh, ramener des jeunes dans la communauté euh, et faire euh, continuer à faire évoluer le yugi oui ah bah, <rire> à savoir qu'en fait les règles ont été extrêmement simplifiées ouais. c'est-à-dire faut toujours qu'ils aient 5 cartes en main ils peuvent invoquer autant de monstres qu'ils veulent ils n'ont pas une limite d'invoquer un seul monstre c'est une copie un peu du speed duel ce qui fait que euh, ça simplifie aussi grandement pour faire des, des, des duels rapides et il y a. Comme il y a du fait qu'il n'y a pas une limite d'invocation de monstres on peut invoquer autant qu'on veut. Mais alors j'ai lu, il y a bien bel et bien les sacrifices. et On peut invoquer un magicien sombre comme ça, quoi. C'est pas. Donc ça va, ça reste en Dans le trailer on a vu un monstre qui ressemblait fortement au dragon. Invoqué comme ça. Il a invoqué comme ça. Mais c'est la limite. Oui. Faut voir après si en règle. Parce que moi je suis d'accord avec toi, moi c'est ce que j'ai pensé aussi, en mode on peut invoquer sans sacrifice. Mais il y a beaucoup de sites qui relèvent et qui disent oui mais non, il y aura. Il y aura quand même besoin de sacrifice, euh, tout ça, tout ça, donc bon. Parce qu'en vrai, cette méthode-là, ça fait. Bon, à part la... où tu peux invoquer plusieurs monstres comme ça, euh, ça fait vachement penser au vraiment au tout début du yu oui. Quand on pouvait invoquer un monstre niveau 8 par exemple, directement. Oui, bah moi par exemple, j'ai mon petit frère quand je être... appris à jouer à Yu-Gi-Oh! j'ai appris toutes les règles, j'ai dit bah regarde l'animé comme ça tu t'intéresseras aussi. Il m'a envoyé des messages en mode mais tu dis tu m'as pris n'importe quoi hein, ils peuvent invoquer les monstres sans sacrifice hein <rire> Tu vois en mode euh, non l'animé a raison. Et je pense que si la série et les règles sont très proches, en mode on peut invoquer comme ça ce euh, sera beaucoup plus simple même pour les enfants, qui ne se prendront pas la tête avec des sacrifices euh, en plus ça va être des cartes, des cartes spécifiques, du coup on va se retrouver dans des tournois avec plein d'enfants et on ouais. pourra faire la part des choses, et s'ils veulent s'intéresser quand ils seront plus grands à comprendre le Master Duel, ce sera beaucoup plus intéressant pour eux euh, du coup y a, je pense que moi, il y a tout à gagner à faire ce système là je pensais que ça allait se faire avec le Speed Duel mais euh, le speed duel c'est vraiment en mode rétro pour, pour, pour, pour ceux qui veulent reprendre. Bon. Et là maintenant on va faire pour ceux qui veulent commencer. Donc c'est vraiment sympa en fait qu'ils fassent ce système là. Après il faut voir les cartes magiques, pièges, ce qu'il y aura. Euh, donc, si on a encore des textes à rallonger avec des trucs en mode bon, alors est-ce que ça on non, peut le jouer si ça, ça a été joué Ouais, je pense ah, que ça ouais. va être très simple. Hein. Ça va être en mode détruit le monstre, bloc. Ok. même s'il y aura des monstres à effet. Parce que là j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient activé des trucs. Ou... Bah pour le moment, des, des, des monstres qui ont été montrés, des cartes qu ont été montrés, Il y a une zone effet, mais elle est vide. Enfin, on sait pas encore. Donc, mmh. on, on va on va bien voir. Mais... Euh... Ouais, s'il n'y a pas de monstre à effet, alors par contre, ce sera trop simple. Ce sera vraiment celui qui a le monstre avec l'attaque la plus forte. Celui qui l'a, là, il a juste à le piocher le jouer. Il a gagné quoi. Ouais. Du coup, il n'y aurait pas vraiment... Je pense, mais des effets simples, genre piocher deux cartes. Piocher une carte, euh, je, annuler l'attaque du monstre si le monstre ouais, ouais. est retourné face recto, des trucs simples, faut pas qu'il fasse vraiment compliqué pour ce système là, mais, mais moi en tout cas je m'y intéresse un petit peu et pourquoi pas euh, tester aussi, en euh, faire des petites vidéos, ça pourrait être rigolo, ouais. Voir, ouais. Euh, découvrir le truc. Après ça sort le 1er avril, euh, non, non, je dis des conneries, c'est la Master Roll qui sort le 1er avril, je crois que tout sort le 1er avril en fait. euh, Je sais là, pas, fait je sais hein. pas, je sais pas du tout, de toute façon ce sera écrit, On, je trouverai l'info, si c'est ouais, pas, pas, pas écrit, pas. il y aura marqué nique ta mère, c'est pas fond de montage <rire> Bon, la master roll. Enfin le, le, le game oui. roll 5. Euh, bah là-dessus, on... on a vu beaucoup de changements au niveau des extra decks. Euh, comme par exemple les monstres fusion, Xyz et Synchro. Ils peuvent dorénavant être invoqués directement, enfin en, normalement euh, par invocation non, euh, comme il faut. Facile. Voilà, euh, mais dans les zones main monstre, ça veut dire qu'on n'a plus besoin euh, soit de l'invoquer directement dans la zone extra, mais on peut l'invoquer, ou euh, carrément dans une zone pointée par un monstre lien. Maintenant, on peut l'invoquer directement euh, comme un monstre normal. Quoi. Du coup, c'est bien, bien, bien plus pratique. Là. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé, c'est au moins il y avait la link. Surtout. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé, on m'a dit bah non, maintenant il est unique et j'ai fait putain, alors maintenant ah, du coup, oui, fallait. C'était la merde, ouais. là, mais, bah ouais, mais j'ai plein de fusions et tout, je suis obligé de faire une ligne où je peux en invoquer quelqu'un, c'est de la merde. Du coup, ça a relancé les Xyz et les synchros et les fusions, quoi, c'est bien. Par rapport à d'anciens decks qui vont revenir au devant de la scène. Mais Moi, je trouve ça vraiment bien. Plus pratique, je pense, euh, à ce niveau-là. Après, c'est bien parce que ça simplifie grandement euh, le jeu aussi, d'une certaine façon. Mm -hmm. Parce que ça a commencé à devenir trop de contraintes quoi, c'est-à-dire on te disait il y a ça, non mais en fait maintenant il y a ça, puis maintenant il y a ça, puis maintenant il y a ça, puis et tu t'en sors. plus. Là on retire peut-être certaines étapes, on en laisse ce qu'on a mis en place et euh, je pense que ça, ça permet à tout le monde d'être heureux sur le principe. Bon, en tout cas ça me, je trouve ça plus pratique. Mm -hmm. Attends, non Marine, non, non tu, tu peux intervenir hein, tu sais, on te donner la parole. C'est deux grandes gueules. Je suis pas Jean-Pierre Foucault, je, je vais pas te donner quoi. la parole, tu peux... Non, mais moi je pense pareil que c'est bien, ça va permettre de faire évoluer le jeu euh, différemment. Ça enlève des contraintes. Après, est-ce que ça en rajoute Je sais pas. En vrai, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris euh, les deux game rolls précédentes, donc euh, celle avec les, la zone extra mmh. et euh, celle avec euh, les, les zones pendules euh, à la place des HDMP et machin. Et ils ont mélangé tout ça et ça a donné un, une game board qui va être vraiment super sympa à jouer. Bah je pense que ouais, et même euh, ça n'empêche pas parce que là cette année, en ce qui concerne les decks méta, ça a été euh, les, les mêmes. Ceux qui ont cette année, ça a été euh, SS, orcus et euh, hein. Ouais surtout. Euh. Salem bon il s'est pris des banlistes, mais euh, c'était soit. Euh, voilà. C'était soit il y allait avoir que des grosses banlistes à chaque fois et donc dans ces cas ça servait plus à rien de sortir des cartes pour améliorer ou confiner cet archétype et donc l'archétype pourrait mourir quoi soit euh, sortir une nouvelle game roll qui permettait à nouveau de faire quelque chose et de pouvoir le contrer dans ces cas là de retirer c'est à dire que avec cette game roll là si on est plus limité qu'on est plus obligé de passer par des links il y a certains decks qui sont aussi puissants que ça, à l'époque mais qui ne le sont plus à cause de ce système là de links. parce que le Link c'est bien comme système mais ça foutu en l'air pas mal de decks il y a pas mal de decks qui, qui étaient sympas qui aujourd'hui ne valent plus rien parce que bah, les links vont facilement euh, se permettre de faire des moves plus rapides et ah de euh, remplir oui. ton board. Par exemple l'archéthique héros qui va pas revenir en forme, mmh. je le sens très très fort. Allez, allez, on y va. tant qu'ils jouent héros, on y croit Et ça, ça fait vraiment plaisir. Quand on voit un... un, un je crois c'est le Neos... Euh, ah, ouais. Neos Fusion, je sais plus lequel. Il euh, euh, y avait vraiment un effet très très puissant, mais difficile à invoquer avec euh, l'ancienne Game Roll. Bah d'ailleurs c'est celui qui a bah, c'est le je pense. Enfin le, le, le monstre principal de Genie, euh, mmh. celui qui est blanc. Ouais, là, parce est que, que je joueur, les héros c'est ceux que je tiens spécial Mais oui, je vois. Donc ok bah effectivement donc euh, cette Game role, en tout cas cette nouvelle Game Roll, elle est pour moi elle va dans le positif. Après il faudra voir ce que ça va donner sur les prochains enfin en tournoi et euh, mmh. sur les prochaines Games et compagnie quoi. Mais c'est intéressant. Marie Ouais bah, comme moi j'ai pas eu l'occasion de tester vraiment parce que j'ai pas beaucoup de decks où je joue beaucoup d'extra de, de, decks, de monstres d'extra decks. Enfin, euh, par des leagues, oui, mais c'est vrai que tu... tu même ouais. en voulant essayer, tu vois, j'ai pas réussi à poser plusieurs monstres, parce que déjà l'habitude, hein, l'habitude de toujours commencer par des monstres liens, et, euh, et puis le fait que moi, mes decks, se jouent pas beaucoup extra decks mais... Ça donne envie d'essayer, c'est pas une mauvaise chose, donc il faut qu'on fasse, qu on verra bien ce que ça donnera. Ouais, mais bah moi personnellement je suis pressé en tout cas. Pareil pour moi, je suis vraiment euh, hypé par euh, vraiment cette euh, future méta qui va arriver. Ouais, Beaucoup coup. de retours d'archétypes de, intéressants. Euh, ça promet du moins. Bah Dans 4 mois hein. Le 1er avril ça arrive, donc. Euh, elle, sera en place, ouais, elle sera en place le 1er avril. Ouais, en fait. c'est ça. Moi quand j'ai annoncé le truc et que j'ai vu le 1er avril, en plus ils m'avaient envoyé un message et je t'avais dit non il y avait des rumeurs comme quoi en France ça s'est arrivé que vers juillet et au final après ils ont confirmé que c'était pour tout le monde le 1er avril tout le monde euh, en tournoi parce qu'après en fait chez vous entre vous vous pouvez vraiment jouer avec les règles que vous voulez quoi mm -hmm. mais en tournoi ça se jouera de cette manière là bon, En tout cas n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Biscuit et sur la chaîne de mine même si Biscuit ne ouais, fait pas de du pas Yu-Gi-Oh pas, pas, de, de, de pas encore de mais tu, tu pourrais en faire du vidéo Yu-Gi-Oh pourquoi pas pourquoi pas un jour mais euh, vous pouvez le retrouver sur les lives euh, sur Twitch mais mmh. euh, dans les commentaires parce qu'il bon, met toujours, toujours son petit commentaire Ouais, oh ouais. et sur la chaîne de marine et vous pouvez discuter avec nous aussi en commentaire on n'hésitera pas à débattre avec vous dans les commentaires si on oublie certaines choses aussi il y a des spécificités n'oubliez pas aussi de regarder à quelle date vous voyez cette vidéo parce que vous me dites pas dans un an oui mais maintenant c'est parce que les choses améliore Yu-Gi-Oh! c'est en perpétuel mouvement donc voilà sur ce on vous fait des gros bisous on vous dit à très bientôt portez vous Alors, bien euh... salut à tous salut.